Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. Voilà, enfin, enfin, enfin, mon cher Folie, mon cher Folirex. Après avoir été récompensé par ce jeu que j'ai essayé de m'ajouter dans ma liste de souhaits, j'ai décidé de jouer à Neige Cheval ou Cheval des Neiges. Je vais vous présenter un peu le jeu. Je le fais cette vidéo parce que Folirex mal à faire. Donc bon, du coup, je le fais. Allez, c'est parti, on va jouer. Alors, le principe du jeu. Ah, on peut faire des live Twitch, c'est trop bien. Déjà que j'ai réussi à foirer le mien euh, il y a quelques jours. Allez. Ah, apparemment, la qualité est dégueulasse. Ah merde. Wow 3-6 Ouh, Il est trop bien ce jeu En tout cas, réaliste, hein <rire> Ah la vache Ouh, ouh, ouh, Merde Voilà, c'était super réaliste Ouais, voilà Par contre, c'est quoi les touches Attends... Oui, voilà, les touches sont converties, ça fait chier <rire> Ah, ok. Ça, c'est pour dire, fais des boules Oula oh vache ah <rire> Le cheval qui glisse tranquille. Allez c'est parti Bah ouai ouais Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse Prenons les niveaux, on galère comme un con. Oula. Ah bah voilà, évidemment, hein. Mon cheval est handicapé, <rire> il a même perdu une jambe. En tout cas, euh, ceux qui ont un PC de merde, vous pouvez facilement le tourner hein. 60 FPS là. Voilà, bon, évidemment je suis à 235, mais bon. Écoutez, j'ai un p 1000€, j'ai le droit de jouer à ce jeu quand même. Oh le strike le strike, oulala, là là. la belle figure! Ouais! Je crois que j'ai même pas fait un strike. Ah, oh, je peux aller faire le shopping, allons-y. <rire> ouais, super tes chapeaux! Alors, on va y voir. Euh, moi pour Noël, ce que je voudrais. <rire> voilà, <rire> on est parfaitement au thème. Attends, je regarde un peu tous les trucs qui proposent. Attends, c'est la chevelure? Non c'est même pas le chevelure, c'est les... ce qu'il y a derrière là, je sais pas qu'est-ce que c'est là, c'est le sorte de piste on dirait. Piquer. Air Big Air. Du coup c'est parti, c'est incroyable, euh, attaque euh... Ah ok, c'est l'arrière qui fait tout. Ouais j'ai réussi à forer. <rire> en tout cas ce jeu il garde bien les, euh, les déguisements de son propre cheval. Hein. Allez, arrière. Mais, il a handicapé mon cheval. <rire> bon, il faut, le principe c'est de faire n'importe quoi. Le team combo Ah là, voilà, c'était parfait, évidemment. Ouais, trop simple. On va faire tous les niveaux comme ça, on va pouvoir s'amuser. Je sais pas combien tu l'as acheté, le jeu Fully Rex mais euh, t'as dû avoir mal au cul avec euh, les graphismes que t'as. <rire> le cri WILLIAM Ah non, c'était le cheval. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh no, yeah, I'm Sonic, sunny c'est sunny yeah, yeah, oh no. ouais, là, je foiré, Putain, hein, on peut faire un maximum de score, c'est ouf. Allez Allez, ouais. Allez. Merde. Ah oh bah super. Genre sur deux. Ouh Ouh Ouh Non La vache Voilà, je, je vais bientôt mourir sur cette vidéo. Un petit euh, non. Ah non, c'est pas que ça va. En fait pas je gère. Ah bah oui, euh, évidemment il reste droit quand même le cheval. Là il va rester droit. Voilà. Il a pas de bug, y a rien les gars, eh. Hey. Y'a juste, c'est juste réaliste. Voilà par contre là c'est pas réaliste du tout là. Au spinner, la nouvelle vidéo. Ah non. Putain j'essaie de faire euh, le maximum mais c'est dur avec euh, les claviers euh, quand ça se transforme en QWERTY. Bon, bon c'est bien ça cite la musique du coup je pourrais euh, me pardonner avec Youtube en disant C'est bon euh, le jeu il m'a cité les musiques c'est bon. En tout cas il est réaliste ce jeu. Ah, J'aime pas trop cette posture. Oui, là c'est parfait. Là c'est bon. Voilà, et on tiré à la maison. Non, ah bah non, c'est bon. Euh, J'ai pas ragé. Lol dire que ce cheval euh, il peut être dans les news. Ça c'est sûr. Un cheval fait du snow, ça tourne mal. Allons, full n'importe quoi. Bon, là ça a pas marché. Ah non. A chaque fois il faut que je me ferme ma gueule à chaque fois quand je dis euh, si le jeu il va bugger ou quoi Ah non, dommage Peut-être le second tour Ah le second tour il marche, le second tour il marche Mais, j'étais à quatre pattes monsieur Mais, mais putain Je fais à peine un truc de tournée etc et si je suis pas genre en face c'est euh, mort ou quoi Tellement le truc des scores, il est en train de bugger il fait rouge, bleu, rouge, bleu, bleu vert, bleu, jaune, bleu, bleu mais quelquefois il le fait automatiquement, pourquoi il fait pas vraiment automatiquement pour le reste Au dessus des rageux... Mais non Mais il était en face Eh hey, ça m'énerve Pour une première fois que je m'énerve sur un jeu quoi... Qui est portant simple et que je me encore plus moi... Mais Je monte tape pas de mon cul, ça marche C'est vrai qu'on peut pas revoir les tracés qu'on a fait derrière Enfin, on peut le voir là, mais euh, jusqu'à la fin au moins. Voir si c'est rigolo. Du coup, ce jeu, tu peux le voir en Twitch. Je me demande, si ça serait comment les compètes euh, comme ça C'est le e-sport. Euh... C'est nouveau e-sport après League of Legends, c'est devenu ça maintenant. Là, je sens que je vais me faire claque. Ah non. Mais... Quelques fois, je le dis pas, ça ça marche, et quand je le dis, ça marche pas. Ok, ça nous fait ralentir. Ah non, non, non, non, recule pas. Mais... Enfin, comment après? Ah, ok, ça fait bon, autant pour moi. Allez, je crois que je suis coincé à vie ou. Vite, faisons plein de sauts. Eh ouais, mais je crois que je suis vraiment coincé à vie, hein. Enfin, je... Putain, même quand je veux me suicider, ça marche pas. Écoutez, euh, je sais pas si le jeu est réaliste ou pas, mais. voilà, bon, il faut pas que je le rate parce que sinon, là, ça va être la fin. Hop, hop. Non! En tout cas, j'ai payé un PC à euros, surtout pour jouer à ce jeu. Hein. Attention! Mais! Ça m'énerve, à chaque fois que je monte mon cul, ça marche! Non! Ah! Dieu! Yeah. Allez, on n'importe quoi. Voilà, ça marche pas. J'ai envie de quitter ce niveau. N'empêche, en fait, faut dire que. Euh, Switcher 3, s'ils voient ce jeu, je suis sûr qu'ils vont. Euh... Je suis sûr qu'ils doivent être en train de pleurer parce que déjà ils ont pas les logos Switch, eux. <rire> Et aussi bah regardez moi cette texture de des montagnes quoi C'est. comment dire euh... impossible de savoir qui est le meilleur entre les deux franchement Même ce à côté bah c'est une petite bite quoi Je <rire> suis ça devait revenir, en fait N'importe quoi Alors, avalanche Déjà on voit pas les avalanches, donc euh, déjà le, le jeu il a 0 sur 20 déjà. Ah fait chier. Même le jeu il est tellement réaliste. mais putain Le jeu il a passé deux fois à travers les textures quoi Réaliste Un truc fait par Twitch. Mais c'est la même chose que le premier. Ouh punaise! Mais en fait, pas je gère, hein. de toute façon. Euh... <rire> Là, c'est la version facile pour tout ce qui joue euh, sur, euh... sur Twitch. Je crois qu'ils lancent des lives sur Twitch. <rire> Déjà que Capen, c'est pas aussi dur que ça aussi. En tout cas, je... Oh, attends! Clermont-Ferrand, merde! <rire> bon, en tout cas. <rire> Moi, si j'étais un cheval, j'aurais plus facilement euh, réussi à me péter la gueule avec ça. Ride the night. Wouah, y'a des ballons, ça a l'air trop bien. C'est un peu ennuyant quand même, euh, ceux qui sont euh, qui... les maps euh, Twitch parce que c'est pas. Euh... Ça reprend les plus anciens et euh, ça rajoute 2-3 trucs selon. Donc euh, c'est comme si t'avais déjà vu quoi. Déjà, su... <rire> déjà que celui-là, je l'ai carré comme un con. Putain! Eh, hey, ça me saoule, à chaque fois je suis à planche sur planche de la, de la neige et ça, casse la, ça se casse la gueule quoi. <rire> bon au moins on voit une belle vue comme ça. En tout cas la musique va très bien avec le jeu, hein. je dis ça, je dis rien. Hein. Mais, mais, mais, mais, mais moi quand je fais du surf, euh... enfin je j'en fais jamais, mais euh... voilà quoi. Enfin, quand, je, quand je fais du surf, quel déjà. C'est du snow déjà. Bon. L'été, je, je surf à la neige. L'été, le snow à la plage. Oh, oh, je vois les ballons. Je vois, je vois mon amusement, mon vrai amusement. Même les textures ont du mal à s'afficher derrière. Oui, continue. On va tout droit. On va tout droit. Allez, allez. Oui, les ballons, les ballons. Oui, les ballons, ouais. Mais Mais Je veux toucher les ballons <rire> Ah ce jeu c'est de la merde Du coup j'ai tout fait là J'attends la prochaine mise à Attends je vais quelle... Euh... Est-ce que je suis numéro 1 Ouah wow, la vache <rire> Le mec il a fermé La vache Ouais, je suis 13ème Top 20 Ah mais attends c'est avalanche, c'est différent. Ok, du coup piquer, y avoir. Ah bah je suis pas top 15, ça fait chier. Il y certains trucs qu'on peut voir et d'autres pas. Bah écoutez, au moins je suis top 15 sur un seul truc, écoutez. Je suis en vie. Pourquoi eux ils ont de la chance d'être euh, dans le classement et hop Top 5 à Montagne Comment j'ai galéré comme Ah bah Rackdoll Count. l'instant euh, euh, personne hein. Snow C'est bien, ils ont préparé à mettre des prochaines maps. C'était bien. Donc du coup, ce jeu est en version 1.1 quand même. Donc j'attends les prochaines mises à jour. Et puis on fera un let's play dessus. <rire> bon, merci. Merci pour le reste de t'avoir caspillé ta vie. On t'oubliera jamais.